— Ouais, alors, euh, je sais pas de quoi, de quoi euh, est-ce que je dois parler. Je sais pas de, de quoi est-ce que je dois parler. De quoi est-ce que je dois parler parce que... C'est vrai qu'il qu faut prendre des engagements euh, dans la vie. Euh, et le premier engagement, c'est quand on dit un truc qu'on le fait. Voilà, il faut une règle. Donc j'avais dit que je viendrais à Radio Radar à, à 19h08 et j'ai appelé ce matin pour dire que je pourrais pas venir à 19h08 mais à 18h52 euh, alors pourquoi ça a changé parce que j'avais pris d'autres engagements maintenant d'être euh, bon au métro Bastille à 19h17 euh, donc avec le vélo j'avais tout combiné, non 19h27 je m'envoie donc je devais être à 19h02 à Radio radar je parlais 10 minutes je prenais le vélo et je serais arrivé à 19h28 bon c'est vrai que j'aurais une minute de retard à Bastille, c'était pas encore.. Euh... Bon, c'était pas encore beaucoup. Parce que s'il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de cadre. Et s'il n'y a pas de cadre, euh... ben, on ne sait pas où on est. on sait pas, euh... on... Je ne sais même pas si on peut exister en dehors de l'heure. Alors la tentation, c'est de dire, bon, il ben, n'y a plus d'heure, il euh, n'y a plus d'horaire. Alors, c'est ce qu'avait essayé de faire, je crois, le groupe. Euh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 parce que sinon, c'est le bordel, voilà. Sinon, c'est très angoissant pour moi euh, d'être en retard, que les gens soient pas là. Et, et j'ai dû avoir des, des, des, des, des contradictions internes liées euh, soit à la guerre d'Ukraine, soit euh, au fait que le, les impôts me demandent, euh, me demandent de payer 168 euros pour un héritage que j'ai pas eu, parce que c'est l'usufruit, tout un bordel. Enfin, j'ai rien touché. Mais en même temps, c'est pas une question d'horaire. Ils m'ont donné à peu près euh, 100 000 euros en 20 ans, Bon, s'ils veulent que je le rentre 168 euros, peux pas être mesquin, je m'en fous. Mais le problème, faut que ça soit à l'heure. Voilà, c'est ça qui m'a perturbé, parce que je savais pas quoi remplir dans la feuille d'impôt. Alors, bon, j'ai pris rendez-vous, ils m'ont dit 11h20, crac. Alors, je suis arrivé à 11h18, et le vigile m'a dit « Ah, c'est pas 11h18, c'est 11h20. Rentrez, asseyez-vous. » Et j'ai dit, je, je m'assois sur une chaise, et la personne va venir, elle m'a dit « Oui, elle va venir à l'heure. » À l'heure. elle est venue à l'heure, la personne.